présenté par Olivier Bonjour Yannick. Salut Olivier. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être à la journée de l'audace à Genève et d'avoir la grande chance d'interviewer Yannick Alain. J'ai la grande chance d'être. Euh, je suis ah demandé oui. d'être interviewé par Olivier euh, surtout. Et une mouche, qui tourne, une, mouche, en fait. une mouche qui tourne. Yannick, on va, ouais. on va parler de toi et Merci. de ton parcours de vie parce que tu accompagnes des gens depuis des années en fait, ouais, ouais. euh, t'as une, euh, une carrière qui est fantastique, t'es un gentil comme on dit, mais ouais. tu restes quand même un commercial, mais un gentil, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais, et effectivement euh, t'as beaucoup de recul sur la vie et beaucoup de recul aussi sur ce qui se passe chez les gens, moi les oui, oui, parce que j'ai pris dans la ma gueule, et donc, mais c'est ça, ça, ça joue. Alors toi tu commences ta vie comment euh, dire, moi je suis, je suis né dans la campagne toulousaine en fait, Je suis né euh, euh, donc à Toulouse euh, Voilà et on a la chance d'avoir ma mère qui est cadreuse Sur cet appareil-là d'ailleurs euh, Qui est ici et je suis né dans la campagne toulousaine euh, C'est ça et puis euh, j'ai été élevé dans un univers dans lequel euh, Ma grand-mère qui était... Euh, bah, ma, ma mère qui est à la caméra était chanteuse professionnelle Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel jean Donc j'ai été élevé euh, par euh, des grands-parents euh, qui euh, voilà qui, euh, qui, qui, qui voulait s'occuper de moi pour dire ma mère vous ma mère elle est très jeune à 18 ans euh, et donc du coup elle a dit bah, euh, mes grands parents ils ont dit hé chérie t'as une carrière de chanteuse parce que ma mère elle me voit juste incroyable tu l'as vu oui je l'ai vu euh, elle a dit profite de ta jeunesse et nous on va s'occuper du petit. Mais à cette époque-là, euh, euh, s'occuper du petit, ça voulait dire en fait euh, lui donner à manger, le nourrir. Euh, euh, et, et, et il aura tout ce qu'il faut. Et moi, il ne se rendait pas compte que je pouvais avoir des manques de normalement. Et donc c'était ça, le, ça le, le, ce qui se passait. Et après, tous les mois, c'est sur quoi tu as envie d'aller en fait en termes d'orientation Est-ce que tu as envie d'aller plutôt vers la carrière Ou bien qu'est-ce qui se passe personnellement pour moi Ah bah de toute façon, ça va être intimement lié. Toi, personnellement, d'abord, euh, tu grandis, donc euh, tu fais ta scolarité où Alors je fais ma scolarité, mais j'ai un problème, c'est que je suis vraiment très, très nul à l'école. Même... C'est pas vrai, t'es pas nul, tu serais pas là si t'es nul à l'école. Alors, je... Alors je vais te dire très objectivement, <rire> les professeurs disaient de moi que j'étais une drogue. Parce que j'arrivais pas. En fait en réalité, euh, j'ai ah, appris aujourd'hui que j'étais TDA et dyslexique. Donc en fait comme je suis TDA et dyslexique, euh, les profs à l'époque ne te détectaient pas. Donc en fait ils pensaient que tu faisais pas d'effort. Donc en fait moi j'étais lent pour lire, j'étais lent pour apprendre les choses, j'étais tout le temps distrait. Il y avait toutes ces choses là qui faisaient que j'étais dans mon monde. Et donc du coup, ben, quand les bulletins arrivaient, les professeurs ils te disaient bah ben, t'es nul. Il te mettait genre des claques quand tu n'avais pas fait tes devoirs, ce que je ne faisais jamais. Et quand le bulletin arrivait à la maison, tu te faisais encore plus engueuler par mon grand père qui était très autoritaire et, et, et pour dire, mais putain, pourquoi tu travailles pas euh, euh, Pourquoi tu travailles pas quoi, Tu vois Et, et toi, tu dis, ben bah, je sais pas. En fait, donc tu culpabilises énormément. Donc j'ai un espèce de côté en fait où justement, effectivement, je suis ma manière de me valoriser intellectuellement, ça ne peut pas être l'école. Aujourd'hui, je sais que intellectuellement, je vaut le coup. Mmh. Mais à l'époque, je ne savais pas et je, je, je, je n'avais pas. En fait, c'est ça. Et en plus, les profs disaient souvent. Il peut mais il veut pas. Et, et c'est affreux. Et pourtant tu faisais, ouais, tu faisais des efforts. Bah, hein. souvent, moi j'essayais fait ce que je pouvais quoi en fait pour être présent, mais sauf que mon esprit partait. Je dis souvent en fait mon corps était à, à, à l'école, mais mon esprit était ailleurs. Quoi. Et euh, parce que j'étais distrait. Oui. Et, et, et voilà, et donc euh, du coup, bah, j'y pouvais rien. Et j'ai beaucoup de culpabilisé de ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai une, une estime de moi qui a été complexe à gérer. Euh, parce que bah, en fait, moi je me suis dit bah, je suis nul en fait. J'arrive arrive pas. Les gens me disaient mais il y a trois phrases à mémoriser, tu peux pas mémoriser trois phrases. Et moi ça me faisait paniquer. Je voyais les phrases et je voyais comme un écran noir en fait. Bon. Et donc du coup, ben, je ne pouvais pas me valoriser euh, intellectuellement. Alors qu'est-ce qui t'a donné confiance ou qui est-ce qui t'a donné confiance en toi, si ce n'est la vie euh, qui t'a appris trois trucs, mais comment ça s'est passé en fait avec le temps C'est une bonne question parce que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Okay. Euh, qu'est-ce qui m'a donné confiance en moi Je crois que au fond de moi, euh, bon, j'ai eu l'école et tout ça, et puis au fond de moi, j'ai quand même toujours eu en fait cette espèce de, de croyance que je pouvais faire plus grand, et en fait je crois que à chaque fois que mes professeurs disaient « t'es nul euh, », à chaque fois qu'on euh, me reprochait d'avoir demandé mauvais bulletins scolaires, à chaque fois qu'on me reprochait ça, je crois qu'au fond de moi, ça me mettait en colère en me disant « tu verras plus tard, j'y arriverai Tard, est, ça, est, est, ouais, je je est comprends féministe. très bien le process qui ouais, va. Voilà. On a une responsabilité enfin, en tant qu'enseignant terrible sur le moindre mot qu'on prononce pour vous. Ouais. C'est terrible, hein, j'en ai conscience. Ouais, oui, et... J'en pleure, Parce que je suis obligé de faire rasia de ne pas y penser, justement, parce que je... sinon c'est trop difficile. Tu, tu calcules. Mais encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Parce que encore une fois, déjà, un, je n'aurais pas la patience d'être un professeur d'enfant. Euh, que ce soit de bas âge, surtout au collège, j'aurais pas, parce que les enfants n'ont pas envie, certaines périodes d'adolescence, c'est hyper complexe. Donc je crois que c'est une vraie vocation. Euh, ça déjà donne. Et ensuite, euh, je pense que tu sais, il y a la notion de tout le monde juge. Je veux dire, ouais. les professeurs jugent les élèves. Je juge le professeur, à chaque fois le professeur, c'est oui, lui, il est nul, lui, il n'est pas sympa, lui, il est, oh, est contre. Les... Franchement, des fois, si les professeurs entendaient ce que les élèves disent dans, disent dans la cour, c'est super hardcore. Et donc, du coup. On est tous en train de juger, c'est vrai ça que dans le, ça monde, ça. dans le monde du développement personnel, on te dit toujours « non, ne juge pas ». Mais vous savez quoi Je ne sais pas ne pas me juger, je ne sais pas euh, ne pas juger l'autre, je ne sais pas être imperméable au jugement de l'autre. Ce que je peux faire en sachant ça, c'est me dire « ok, je suis professeur, admettons, je suis à la place d'un élève, j'ai jugé un professeur, je trouve que, mais un professeur, il a une vie, il a une famille, il a des enfants, il a ses soucis ». Qu'est-ce qui te permet de juger ton professeur en te disant que ce mec-là est nul, ou que ce mec-là, en fait, euh, il n'est pas compétent Qu'est-ce qui te permet de dire ça Rien, tu ne le connais pas. Comme le professeur, quand on voit un élève, c'est difficile aussi, même si on a du recul, même si on se on d'être de se dire, en fait, je ne vais pas juger l'élève, parce que voilà, mais on le juge. Et donc, c'est juste de faire la paix avec ce sentiment de jugement et de savoir comment est-ce que je peux revenir en arrière de ce jugement. Si je me juge moi-même, est-ce que c'est vraiment juste que je, prends, pas, ce que je juge ce de moi-là Je vais me juger sur mon identité alors qu'en réalité, c'est le comportement que j'ai eu à ce moment-là que je dois juger, éventuellement, si, qui est à peu près jugeable. Et si je juge quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment juste que je juge de l'autre Est-ce que c'est son identité Non, c'est son comportement que je juge, en réalité. Tu vois, est-ce que euh, si je suis dans une logique où euh, quelqu'un me juge, est-ce que je dois être euh, imperméable à tout ça Maintenant, je suis touché, je suis un être humain, ça me fait de la peine qu'on me ouais. juge. Ok, maintenant, qu'est-ce que cette personne sait réellement de moi C'est hyper important pour eux d'entendre. Ben, je crois en tout vrai. cas, tu vois, que c'est important. Et puis, quand on juge, on fait du mal à l'autre on le fait du mal, on fait du mal à l'autre. Si certains, en tout cas quand il l'apprend, quand il l'apprend pas, bon la rigueur ça ne te regarde que toi tu vois. Non mais c'est ça, en plus il parle sans arrêt de parler sûr, etc. Mais on fait une pause là effectivement élève, enfin jeune, on va revenir à ta carrière, et c'est hyper important ce principe-là du jugement, de se dire qu'on fait du mal. De toute façon on fera toujours du mal, tu l'as dit aujourd'hui, tu peux pas être... Tu peux pas t'empêcher, même si des fois tu veux faire du bien et tu fais du mal, je veux dire, je prends un exemple très concret. Ma mère à l'époque était avec le papa de mon petit frère, et euh, donc cet homme-là, en fait, euh, était un homme en fait, qui voyait l'amour par les cadeaux. C'était quelqu'un qui, mmh. il pensait que s'il fait pour l'autre, en fait, ça veut dire qu'il euh, dit qu'il aime. Il ne comprend pas qu'on ne comprenne pas qu'on l'aime pas s'il ne fait pas pour l'autre. un jour, ma mère sentait qu'elle était en train d'y échapper. Et en fait, il lui prépare un espèce de camion, tu sais, un de mmh. de camion scène, euh, tu sais, pour qu'elle puisse avoir une scène, se balader, pouvoir chanter n'importe où avec une sono de dengue. Ma mère mmh. ne lui avait rien demandé. Elle ne lui avait rien demandé. Il a fait tout un espèce de projet parce que lui, dans son fort intérieur, il voulait lui dire je t'aime, mais il y avait une part de lui aussi qui était dans une je la retiens quelque part. Si je fais ça, je la retiens un peu. Ma mère pour la retenir, au bon courage. Donc voilà, donc compliqué. Donc du coup lui il lui disait ça et après il disait genre ah ben ouais mais je t'ai offert ça et regarde euh, et ma mère dis « non ça te fait plus de mal qu'autre chose en fait hein. ça te fait plus de mal et ça me fait plus de mal à moi parce que c'était difficile en vrai. Donc tu vois c'est ça. Puis combien de fois moi j'ai blessé l'autre Tu vois en voulant en croyant que et en fait l'important c'est pas de blesser l'autre parce que blesser l'autre quelque part la vie et le monde fait qu'on se blesse et on s'auto-blesse tous ensemble. Les élèves se blessent entre eux. L'important c'est, et après c'est chacun son truc, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta blessure C'est à toi de le gérer. Et c'est comment est-ce que tu répares cette blessure ouais. C'est-à-dire que quand tu te. Déjà, ne pas avoir l'orgueil de se dire Ah, oh, ben l'autre il a qu'à. Ben, on s'en fout, mais en toute façon j'ai de l'orgueil, de toute façon j'ai ma fierté, euh, je ne vais pas aller vers l'autre pour m'excuser. Ça c'est de l'orgueil, c'est pas de la fierté. La fierté ça te rapproche de toi, de la version la plus grande de toi. L'orgueil il t'éloigne des autres. Il te dit non, non, mais moi, c'est ma femme elle m'a dit ça. dit « C'est quoi, je m'excuse pas parce que j'ai ma fierté. ça, c'est de la connerie. Là, tu es en train en fait, de blesser. Et donc, si tu as le courage de t'excuser, parce que c'est un, un vrai courage, ben, là, à ce moment-là, tu répares, et c'est bien pour l'autre. Parce que l'autre, il a eu le choc, il se muscle à ça. Toi, tu t'excuses sincèrement, ben, du coup, tu pars bien. Et en éducation, c'est pareil. Combien de parents et Vos parents, des fois, ils n'ont pas suivi une conférence, malheureusement. <rire> ben, du coup, ils savent pas, en fait, s'excuser. Ouais, <rire> et des fois, il faut savoir lire entre les lignes, de savoir qu ce qu'ils disent vraiment au travers de ce qu'ils vous disent et des réprimandes qu'ils vous font. Et euh, c'est ça, et donc euh, cette notion de réparation est importante. Et c'est important aussi la notion de pardon, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, mais c'est comment aussi tu pardonnes aussi à quelqu'un qui n'a pas commencé, on va dire, euh, qui n'a pas pris la conscience qu'il t'a blessé. Comment est-ce que tu peux lui pardonner à cette personne-là Comment est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un de qui tu penses profondément qu'il a tort eh ben, il, faut, il faut discuter, il faut poser les choses. Parce qu'il si, n'y a si, que la vérité, si, si, ouais. si tu peux, en fait, mais des fois, tu ne peux pas émotionnellement. Et donc, c'est important émotionnellement de te dire comment est-ce que je gère ça. L'important, c'est de laisser du temps, de remettre le plus relou du monde, mais le plus efficace. C'est le temps. Et, et puis après, te dire bah, comment est-ce que je peux réparer, comment est-ce que je peux, euh, moi de mon côté, euh, amener, en tout cas, à pardonner la personne qui m'a blessé. Parce qu'elle a sa vie, elle a son vécu, elle a son histoire. Et souvent, en comprenant l'autre. On arrive un petit peu mieux à, à lui pardonner. Tu sais, moi j'étais très critique par rapport à mon grand-père. Mmh. Mon grand-père était quelqu'un de très autoritaire. Il a très mal parlé à ma grand-mère. À une période, à un moment où elle est partie à, à, à l'hôpital, la dernière fois qu'elle est partie à l'hôpital, il a très mal parlé à ma grand-mère. Je sais aujourd'hui que c'est parce que cet homme-là, sa manière de gérer son émotion à ce moment-là, c'est de dire à ma grand-mère, c'est des comédies que tu fais. En fait, voilà. Il n'avait pas d'autre outil, lui, que de gueuler parce que c'était émotion. C'était très complexe. ça. Ma grand-mère est partie en pleurant, mais c'est OK. Elle a aussi aimé cet homme-là pour ça. Oui. Elle a aimé cet homme-là parce qu'il était solide, parce qu'il était comme ça. Donc en fait, c'était un package et je sais que là-haut, ils sont déjà réconciliés. Oui. Il n'y a même pas de problème, que ma grand-mère. Il avait déjà pardonné avant même qu'il se quoi que ce soit. Donc c'était ça, c'était ça en fait. J'ai toujours cru en toi. Je t'ai bon. jamais grondé pour les études et tout parce que, que j'ai dit que je il se trouvera. Les autres ont fait ça pour moi, mais on toi, mais Et bah. puis moi, je pas non plus à l'école, très m'ont poursuivi aussi, mais je, pense mais que je chantais. Oui. Ouais, Ça, non, mais en fait viens bien, bien, est j en j en j en on est déjà parti, aussi. On va voir les vices, on Ça va okay. voir les vices, okay. donc là-dessus, voilà, là, tu, tu termines ton lycée d'ailleurs, je suppose. Ouais, je... Très bien Très, très bien si Très difficile. Très difficile. À un moment, a une émotion parce que je parle à la de mes grands-parents. Je sais, j'ai vu. Donc, tu termines ton lycée et après, parce que tu bascules sur une carrière professionnelle à un moment. Bah ben, en fait euh, déjà au lycée je suis nul, en fait et du coup euh, c'est terrible d'entendre dit... ça parce que je mais... à chaque fois c'est de te dire des gars. Non non, hein. non non c'était pas nous <rire> aujourd'hui <rire> c'est les profs 2.0 ça moi à l'époque ils étaient ouais, les, ouais, les, bon, les... bref, Donc là dessus tu Mais voilà, donc du coup en fait là-dessus, euh, bah du coup euh, euh, les profs me disent tu dois être commercial. Donc euh, voilà, donc euh, commercial. J'ai okay, euh, une tchatch, je, je, ouais, si, donc du coup ils me disent bah, commercial. Et donc je dis bah ok, euh, il me tombe une orientation dessus et puis mon beau-père en plus à l'époque. Euh, avait une espèce d'appétence en fait pour les commerciaux, donc tu, je me dis bah, écoute ça peut peut-être euh, fonctionner pour moi. Donc là je fais quelques études commerciales, mais je cumule euh, le nombre record de mes journées d'absence. Je ne vais jamais, les profs ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Okay donc c'est affreux tellement je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie d'y aller, c'est pas mon format d'apprentissage. Et donc oui, du coup, je, je rentre vite euh, finalement dans la notion de vie active. Oui. Euh, et quand j'ai vie active, mais je rentre vite dans la vie active avec la culpabilité de ne pas avoir fait d'études, avec la honte de ne pas avoir fait d'études avec tout ça en fait. Donc du coup, je postule qu'à des postes à la con. Euh, et donc du coup, les postes à la con, c'est les postes où on ne, on ne prend que des porte-à-porte, -porte, mmh. que les gens qui n'ont pas d'études et donc c'est hyper dur comme milieu. C'est pas très honnête, c'est pas très éthique. C'est très dur comme milieu. C'est la loi du chiffre. C'est que ça. Et moi, je suis dans un monde de gentillesse. Je vis dans ce monde de gentillesse. Et à côté de ça, je suis dans une culture du chiffre et du résultat que essentiellement ça. J'ai une espèce de choc de culture ah, qui bah, euh, ça ça fait bien. que je, je, je suis une mauvaise commerciale. En tout cas pour eux, oui. parce que J'arrive pas. Et, ah, après, je... Voilà. et je tombe un jour sur un garçon, Stéphane Odos, euh, que j'embrasse fort d'ailleurs, et qui lui me dit, ouh, il me dit chez nous, on n'est pas des vendeurs On n'est pas des camelots. On n'est pas des vendeurs de.. Des des vendeurs de, de, de, de... à la sauvette. Ouais. Chez nous, en fait, on aide les autres à prendre des décisions intelligentes. On est là pour conseiller les gens. On est des docteurs. On est là pour aider les autres à prendre Tu vois, on est, on est là pour soutenir, on est, on est vraiment là pour aider le client. Et là, ça switch parce que je me dis, Wow, si je vois mon métier de commercial comme, comme un, un docteur. C'est génial parce que je fais du bien à l'autre. Et, ouais, et je suis utile. Et là, c'est fantastique. Et là, ça explose tout. En fait, du coup, ma carrière, en fait, on va dire, euh, commence à décoller. Et juste à ce moment-là, la vie me fauche. Et ma Titanie de l'époque a eu un gros accident de voiture euh, qui fait qu'on m'appelle et on me dit, elle est tétraplégique. J'arrive à l'hôpital et le, le professeur me dit, elle est tétraplégique. Et, et je, je dis, je suis avec elle depuis 4 ans. Euh, Qu'est-ce qui nous arrive Et je dis à ma mère, putain, pourquoi nous Tiens, enfin, on avait des projets, on voulait partir en Australie, on voulait tout ça enfin, tu trouveras tout ça dans mon livre bah, je et, et, et, et, et je me dis putain merde et je me décide de me battre avec elle on décide de se battre et, et, et on se bat on reste ben, on va dire 12 ans ensemble donc c'est cool et moi professionnellement parlant là ben, je me mets en fait finalement à exposer pendant que je vis cette période de, de, de ou d'adaptation de, où je vis mmh. dans le handicap on a vécu 12 ans avec le handicap 16 ans tout et 12 ans avec le handicap et donc du coup ben, on vit on, on est dans cette période là d'adaptation euh, voilà tout ça et puis moi je compense en prenant énormément de poids, je faisais 50 kg de plus qu'aujourd'hui. J'ai fait jusqu'à 140 kg Et euh, du coup je compense avec ça, mais je suis solide. Ouais. On fait une belle maison, euh, on fait. Euh, voilà, euh, Isa a eu un petit capital parce qu'il bah, y a eu cet accident-là, donc du coup, on arrive à faire construire une belle maison, tout ça, on arrive à voyager, à faire des choses. Et euh, voilà, sauf que bah, voilà, professionnellement parlant, je vois bien que le milieu du corpo, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je n'ai à faire. Aux fonctions des personnes, j'ai pas à faire au cœur de l'humain, comme là tu es là devant moi, j'ai affaire à la fonction. C'est tellement suivre. important. Moi, je me suis battu pendant les dernières années pour avoir du présentiel, ce qu'ils appellent présentiel, pour être avec les gens. Oui. La vidéo, enfin à distance, c'est sympa, mais il faut voir les gens, il faut leur parler, mais il faut sûr. être avec eux. c'est un truc qui est viscéral que je comprends oui. tout à fait là-dessus. Donc là-dessus, tu l'accompagnes. En fait, je veux pas dire que je l'accompagne. On a une vie à deux okay. avec le handicap à côté, parce que je veux pas dire en fait, je veux vraiment en fait remettre ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui l'a blessé beaucoup à l'époque. C'était qu'en gros, tout le monde lui dit ah, T'as de la chance d'avoir Yannick Combien avait de la chance d'avoir cette femme Avec oui. elle. Parce qu'elle était, euh, elle prenait en charge tout. Euh, quand on devait partir en, en, en voyage, c'était elle qui organisait tout, avec toute la logistique et la galère que c'était. Et moi, en fait, c'était elle qui était à de donc c'était quelqu'un de moteur. Donc on était tous les deux, on s'accompagnait oui. mutuellement. Euh, vraiment. Et moi j'étais présent pour elle, euh, je lui ai plein de choses. Très bon. Mais elle aussi m'a porté énormément oui. et je crois aussi que on l'oublie souvent. Euh, parce que des fois les personnes handicapées sont reloues vraiment relou, difficile mmh. et tout ça. Elle, si elle était relou, c'est pas parce qu'elle était handicapée. <rire> mais donc je veux dire, voilà, que, je veux dire à un moment donné, c'était que c'était quelqu'un de... Quelqu'un d'humain, ouais, quelqu tout simplement. Et, et elle était exceptionnelle, vraiment. Pendant 12 ans, tu es avec cette jeune fille. Et après, donc, ça, je suppose que l'histoire se termine entre vous deux. Ça devient trop lourd pour moi, moment donné. Ça devient trop lourd. Je sens que ça fait quelques mois, quelques années que je suis plus vraiment heureux dans tout ça. Je sens qu'il y a un problème dans la relation. Pas dans la relation parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mmh. Euh, mais en tout cas, j'ai... J'arrive plus en fait à avoir la relation de couple que j'ai envie d'avoir avec elle. Et petit à petit, moi, mon amour de couple, il s'éteint. Pas mon amour d'elle, parce que quand tu passes 16 ans avec quelqu'un, je crois que tu as un amour inconditionnel. Il est, est, que... est transformé par rapport à l'amour ben, du début, mais il, ouais. quoi, il, il est qui là. Fait quoi. que voilà. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, je prends la décision de me séparer. Et ça, c'est une des plus grosses décisions de ma vie. En termes de culpabilité, oui. je sais, en termes de honte, eh, en termes de coup, je suis au top. Je me sens comme une de l'avoir quitté. Je me dis, c'est ça. Et pour autant, je sens que c'est important aussi de me choisir. Et qu'en me choisissant, euh, probablement qu'elle aurait aussi l'opportunité de se choisir elle aussi. En tout cas, voilà. moi je me le dis pas de suite ça, je me le dis après, mais c'est fou parce que j'ai appris par la suite, j'ai vu des, des trucs sur elle et tout ça, comme quoi elle faisait plus de choses presque sans moi qu'avec moi en fait. Elle fait du parapente, elle fait des trucs de fou. Alors que moi, je me suis opposé. Je lui dit non, non, t'es sûr, t'es dingue, tout Elle fait des trucs de fou. Euh, ce, que, ce que tu disais ou ce que les conférenciers disaient sur les limites qu'on se fixe aussi. Ouais, euh, le plafond d'autorisation. Ouais, Moi j'aime beaucoup cette notion de plafond d'autorisation. Et euh, oui, quelque part, je l'ai limité aussi. Et tu vois, je me suis rendu compte d'un truc aussi quand je l'ai quitté. C'est que j'étais dépendant à sa dépendance. Oui, je comprends tout à fait. Tu vois, c'est-à-dire que sa dépendance me rendait un peu dépendant de ça. Et quand j'étais plus là, ça y est, je suis un mec normal. Je ne suis plus un mec qui assiste quelqu'un qui est en fait roulant. Je pense que ça fait du bien au moins tous les deux de vous avoir pris une sortie. Voilà, pas cool. Moi, ouais, moi j'ai pris ai des, quoi, des, quoi, des très ouais. grosses cas. Moi, ah ah ben bah, ouais. ça j'imagine... Euh, et d'ailleurs, l'histoire que tu nous as racontée sur ta petite amie suivante, enfin, suivante, je ne sais pas si on peut dire ça, j'aime pas c'est pas, oui. bon, là mais oui, oui, oui. La, celle dont tu nous as parlé, oui. effectivement, et pareil, ton cœur qui était ouvert, qui oui, oui, était non, sûr, ouais. mais, Enfin, je dis, on l'a tous vécu, ou vous le vivrez peut-être, mm -hmm. euh, c'est extrêmement douloureux. Mais ça, on va, on va y revenir rapidement. Donc, toi, euh, une fois que cette situation est là, tu professionnellement, t'es déjà dans l'accompagnement ou le coaching Non, non, pas. après, en fait, euh, moi, je décide, en fait, de. Euh, alors, j'ai envie de changer mm -hmm. de métier, mais je arrive pas. Je me casse la jambe. Me casse la jambe pas, de métier, mal, de pas mal, pas mal. Ah, ça pas mal, pas mal. <rire> et le stop-là me, me pousse à me poser trois grandes questions qu'est-ce que j'aime vraiment faire Qu'est-ce que je sais faire Et qu'est-ce qui me rend unique Qu'est-ce qui fait que je suis unique et du coup, ces droits dans la question aboutissent à. J'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être sur internet, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie d'être coach, j'ai envie d'être tout ça. Et comment ça se passe d'ailleurs le petit coaching Enfin, comment tu contactes les premiers clients Comment tu obtiens cette légitimité Enfin, comment tu t'accordes cette légitimité Je ne sais pas, parce que moi je, je me sens absolument pas légitime. Mais, Donc j'essaie de trouver l'espace. En fait, j'essaie de trouver l'espace. Et en plus, je que j'ai pas le temps. C'est ça aussi. J'essaie de me trouver l'espace dans lequel je me sens à peu près sécure. Et l'espace dans lequel je me sens sécure, c'est. Je pense que je suis un bon commercial. Mmh. un bon manager commercial et que je peux aider les commerciaux à, à, à faire plus de chiffres. Donc, je ne me mets pas comme coach directement, je me mets comme accompagnant de commercial. Et en fait, ça ne marche pas vraiment En fait parce que je, mes offres ne en fait, fonctionnent pas. Je me forme au marketing, mmh. celle-là ne marche pas vraiment. Et ce qui vient à moi, c'est des gens qui recherchent un job et qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider Je suis calme et je n'arrive ouais. pas à me, à me vendre et à vendre une vie. » Et moi, je sais pas si j'avais vu tellement de CV dans ma vie, j'avais embauché tellement de commerciaux, ce n'est pas si pour moi. Je me suis mis à coacher là-dessus et là, j'ai réadapté mon offre et j'ai explosé. J'ai exposé une première fois, donc en fait moi j'ai fait j'ai vécu mon activité très bien, à côté de ça je faisais des missions de, de, de consulting pour des boîtes, donc c'était vraiment très intéressant pour moi et c'était chouette, sauf que je me suis rendu compte que le coaching c'est pas mon truc et que mon truc c'est vraiment la scène, j'avais envie de monter sur scène mais j'avais peur de monter sur scène, c'était une des plus grandes peurs que j'avais et donc du coup j'ai commencé par faire une première conférence dans une école, une école de commerce, euh, non une école d'ingénieurs okay. et euh, il y avait sept personnes dans la salle, c'était euh, ridicule probablement, mais c'était chouette parce que en fait, j'étais pas sûr de moi, j'étais intimidé parce que c'était des jeunes des, des des qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois, mais qui étaient là dans un truc, ok tu veux, truc, chose, donc ils n'étaient pas du tout intéressés au truc. Et j'ai quand même réussi à avoir des petites lumières dans leurs yeux. Donc du coup ça c'était intéressant. C'est hyper important. Et, et du coup, euh, j'ai dit, ok, donc du coup c'est intéressant, du coup j'ai continué. Ouais, après, après, ouais, après j'ai créé mon propre événement, jour la journée de l'audace est un peu né comme ça aussi, en disant, et si on crée notre propre événement pour qu'on puisse déjà monter sur scène et aider les gens à avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est audace. Et du coup, bah, voilà, on, on a créé ça et du coup, de, je suis devenu organisateur d'événements. De l'organisation d'événements, après par la suite, j'ai monté la Neuro Business School qui est mon école aujourd'hui phare. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Neuro Business School Parce que ceux qui une... nous écoutent, je suppose qu'ils va forcément. Ouais. et c'est un truc extrêmement intéressant. Oui, en fait, une, ça, je, une, une... En fait à l'époque, moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais former au business, mais j'aimerais en fait qu'on mette dedans la dimension développement personnel très fort. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le fait que quelqu'un réussisse son business ou ne réussisse pas, c'est plus lié à ses propres autorisations, ses propres limites mmh. intérieures. Donc, ces personnes-là, je me suis dit bah, il faut d'abord les coacher personnellement, en parallèle de, du coaching de, de, de business. Et donc, du coup, bah, j'ai fait avancer les deux en même temps. Et en faisant avancer les deux en même temps, en fait, bah, je me disais c'était le programme rêvé ça n'existait pas. Donc, à ce moment-là, en fait, il de créer quelque chose. Bah, ça. Ouais, Et donc là, c'est là que, comme j'étais syndrome de l'imposteur à mort. Oui, mais ouais, mais on y va. Et oui, <rire> regarde ce que je fais pour chanter mon syndrome de l'imposteur, je dis qui dans, et en développement personnel, parce que moi je ne suis pas capable, je me sens pas capable à l'époque, je ne suis pas formé encore comme je suis formé aujourd'hui. Mmh. J'ai fait un peu de PNL, un peu d'hypnose, tout ça et tout. Mais Alors PNL, c'est un... programmation neuro-linguistique Oui, voilà, j'ai des ouais. outils de, de, de, de, de, mmh. de compréhension humain, mmh. de l'humain, en fait, on va dire, c'est ça. Et euh, je me forme à l'énéagramme, à PNL, tout ça et tout, mais je ne me sens quand même pas légitime. Et là je tombe sur David Le François, qui est un frère aujourd'hui, mais à l'époque je ne connais pas vraiment. On se rencontre, et en se rencontrant, en fait, on tombe amoureux professionnellement mmh. l'un de l'autre. Lui, il est brillant, il a confiance en lui, il est coach, il fait des neurosciences. Wow. C'est tellement génial. Génial, que ça tu vois. Et ouais. moi, je dis, ben, écoute, toi, tu vas faire ça parce que moi, j'ai peur et moi, je vais venir pour apporter la partie business et j'ai apporté la partie business. Puis ça, on a cartonné, premier lancement, on a fait 700 000 euros. C'était juste dingue. Et du coup, depuis, on surfe sur un, un très gros succès sur cette école et c'est une école qui aujourd'hui est assez incontournable quand on veut se former sur le web. Ah ben, clairement. Donc ça, ça se lance. La journée d'audace, comment tu la qualifierais Parce qu'on est là aujourd'hui à Genève, l'autre à la journée d'audace. Pour moi, la, la journée d'audace, c'est une journée booster. Euh, qui pour toute personne qui se pose des questions sur sa vie qui estime que ça ne suffit peut-être pas encore dans sa vie qu'elle a des choses à réaliser mais qu'elle ne les réalise pas et qu'elle n'ose pas passer à l'action, quand elle vient dans cette journée-là, mon objectif, l'objectif de l'équipe, l'objectif de tous les porteurs approchés de la journée d'audace comme celui de Sonia Chardonnance, c'est de dire « et si pour moi c'était possible si, ?» Si la personne dans la salle peut se dire « et si pour moi c'était aussi possible ?» Mais au fond, qu'est-ce que c'est que 42 jours dans une vie Surtout qu'il semblerait qu'on en ait qu'une. Que cette putain de vie. Et moi, le mec qui est venu avec le, la, la barque, là, j'ai eu envie, en fait, d'aller au salon d'acheter de de, de, une barque. Une barque pour traverser le, la pratique à la nage. Ah, enfin, ah <rire> J'ai eu envie, je me suis dit, j'ai envie de me renseigner comment ça marche. Parce que le mec, il part de zéro, il est, enfin, le mec, il a peur de l'eau, tu enfin, dis, c'est fou. Et je me dis, c'est dingue. Ben, il voilà. arrive, il est, enfin, est parmi est... les tous qui ont pris. En fait, c'est une journée d'autorisation. Moi, si c'est la fin de la journée de je te dis, putain, le truc que je pas faire, je voulais faire. C'est quoi Qu'est-ce que j'ai faire Qu'est-ce qui va m'arriver Et bam Et c'est ça, il faut tenter. Et le truc, c'est qu'on depuis des dizaines d'années, on nous forme du genre, déjà un, hein, pas de formation financière, parce qu'on sait pas gérer l'argent, moi je, je suis toujours un peu galère. Euh, Christian, je vais nous en parler. Deux, on se limite, enfin l'école nous limite, enfin on a ah, plein, plein, plein de limites. Et j'ai une amie qui me l'a dit, et c'est vrai que en plus, moi je prends du recul sur ce que je fais et en plus je t'écoute, et je me rends compte qu'effectivement. C'est très compliqué de casser ces limites parce qu'elles sont tellement… Alors Heureusement qu'il y a des sûr. gens comme toi qui… qui eh moi, je suis cassé à la dure, quoi, tu vois. Ah bah... Et c'est pour ça que l'audace, tu sais, la différence entre le courage et l'audace, ce qui m'est arrivé avec Isa, le fauteuil roulant, mmh. l'accident, tout ça, ça c'est du courage. C'est-à-dire qu'on te tombe quelque chose dessus et tu y vas. Mmh. Et de, de, de, de mes 12 mmh. années et de, même de, de mes 41 années d'expérience de vie, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui ne savait pas à mon donné effet preuve de courage. C'est que potentiellement, tous les gens qui nous regardent dans cette vidéo, tous les, tous les, gens qui nous regardent, tous les ados qui nous regardent, potentiellement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les gens qui nous regardent savent faire preuve de courage. Est-ce que par moment vous avez été lâche par... Vous savez quoi, moi aussi Est-ce que par moment euh, j'ai manqué de courage Oui, moi aussi. Par contre, je sais faire preuve de courage et je sais ça. Donc, déjà, on est tous équipés de courage, ça c'est le premier point. L'audace a ça de particulier, c'est que c'est comme si on se mettait dans une situation nous-mêmes dans laquelle on doit faire preuve de courage. Et donc, si je me mets dans une situation où je dois faire du courage, là, ça devient de l'audace et tu contrôles cette notion de, de courage. Et du coup, tu maîtrises ça. Et donc, du coup, tu te, tu te mets en inconfort. mais du coup, ça, ça te fait grandir. Et donc, la vie, elle peut soit te mettre des claques comme elle m'a mis à moi, soit si tu fais pas d'audace, tu vas pas avoir ces claques-là, tu te les mets toi-même. Pour ouais. moi, c'est mieux. Et petit à petit, tu grandis. Donc t'es pas obligé d'avoir une vie de merde pour, euh, et une vie extrêmement remplie en fait, de, de, de chaos comme le mien en fait si tu fais preuve d'audace. En fait en réalité, euh, tout ira bien si tu fais preuve d'audace. En fait. voilà. C'est euh, ça, mais il faut se lancer. Il faut, il faut voilà. Et c'est toujours tu sais, quand tu en du plongeoir, du chanté, j'y vais, j'y vais pas. Exactement. Bon, bah vas-y, mec. Qu'est-ce que tu as comme projet pour l'avenir, toi euh, Écoute, moi, le projet pour l'avenir, mmh. euh, j'ai une chaîne. Une chaîne voilà au niveau télé qui s'appelle ABC Top TV. Je suis très, très fier de cette chaîne. Mmh. On a déjà euh, des, des, des stars qui sont venus en fait intervenus pour parler de bien-être et de spiritualité, de bien-être et de développement personnel. Et évidemment on parle un peu de spiritualité, on parle de tout ça. Euh, J'adore cette chaîne euh, voilà parce que je trouve que voilà on invite des des people aussi qui mmh. à dire des choses incroyables. On a Gérard Armand qui est venu, on va avoir Pablo euh on a euh, voilà très probablement Patrick qui viendra. Bref on a vraiment du lourd qui va mmh. venir et qui vient déjà euh, sur la chaîne. Donc j'en suis très fier. C'est de booster cette chaîne évidemment. Mes projets personnels, c'est d'avoir des enfants, ça serait de créer une famille et fonder une famille. Ça, c'est quelque chose qui est chevillé à moi très fort, et tu l'as compris à travers oui. de ma conférence du jour. Euh, et après, de maintenir toujours la, la neuro-business school, de la faire évoluer, de créer toujours plus de leaders, de créer toujours plus de personnes, euh, d'amener de plus en plus de personnes vers l'entrepreneuriat, vers cette voie d'émancipation incroyable qu'est l'infoprenariat. Je, Je pense que quand tu regardes, à des tu te poses forcément. C'est mmh. obligatoire, on fait tous, et tu regardes ce que tu as fait. Enfin, Tu dois quand même être assez fier, je pense. Ouais. De... Parce que non, un moment, il faut pas vrai. cette façon hop eh, Je suis là ou pas C'est qui le papa okay. oh, putain. Non, non, mais attends, c'est qui le papa <rire> Les gars, eh, c'est qui le papa Non, mais c'est vrai, je le dis souvent à mes élèves, je les fais rire avec ça, mais, mais c'est que oui, euh, à un moment donné, oui, je suis fier de moi. Mais bah, tu oui. sais, comme tout, euh, euh, j'ai envie de dire gentil, euh, voilà, souvent, j'ai tendance à minimiser. À minimiser ce que je fais de bien et à maximiser ce que je fais de mal. Donc, du coup, ça c'est un truc. Mais je tous. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, du coup, j'essaie de célébrer mes petites victoires aussi. C'est important. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaie aussi de me dire, hé, hey, et mes grandes victoires aussi. C'est quand même incroyable. Tu sais, avoir ta maman, en fait, qui a été chanteuse toute sa vie, qui a fait des mmh. grandes scènes, la mettre sur la scène du Grand Rex et la faire chanter là où il y avait Madonna, là où il y avait Edith Piaf, là où il y avait tous ces gens-là, belle fierté. <rire> Très belle fierté, tu vois, pour moi. Là, je me rappelle ce jour-là, je me suis dit, putain, c'est bon, c'est rien que maman, elle monte sur scène, elle chante tu sais quoi, c'est bon, tu as réussi l'événement. Et l'événement été un grand succès, évidemment. Mais, mais c'est ça, tu te dis, tu, le Grand Rex, c'est une salle mythique à Paris. Et je veux dire, moi, petit Yannick, Toulousain, euh, de tout ça, putain, j'ai loué le Grand Rex pendant trois jours d'affilée, la grande salle du Grand Rex, et j'ai fait chanter ma mère là-bas, j'ai fait venir des conférenciers, et j'ai inspiré les gens là-dedans. Ben ai qu'est-ce ouais, ouais, qu que tu dirais pour conclure cette fois c'est le dernier mot de la, de la vidéo de la présentation de ton, ton parcours de vie Certes. Ouais, <rire> <rire> OK, mais qu'est-ce que tu dirais pour pas conclure Qu'est-ce que tu dirais donc à toi, aux autres etc. pour conclure bah, c dis, ne vous jugez pas en fait à qu'est-ce que vous faites. Ne vous jugez pas qu'est-ce que vous faites. Euh, jugez-vous à qui vous êtes profondément en fond de vous, à l'humain que vous êtes. Posez-vous la question de qui êtes-vous quand personne ne vous regarde Qui êtes-vous quand il n'y a aucun enjeu Qui êtes-vous quand euh, et c'est cette humaine-là que j'ai envie d'aimer Que vous devriez aimer pleinement en fait Et vous dire, oh, putain, toi, tu mérites tout l'amour du monde. Juste ça, en fait. Essayez de, de décorréler ce que vous faites euh, et d'attacher vos succès, vos échecs, vos échecs pardon, euh, à votre identité personnelle et à votre estime personnelle parce que ça n'a rien à voir. Vous pouvez échouer toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes un loser, que vous êtes un nul dans votre identité. Ça veut juste dire que vous testez des trucs, protéger un espace personnel en vous qui doit souffrir, qui, qui, nous, qui doit en fait avoir un amour inconditionnel plein et complet de vous-même. Et c'est super dur à faire, mais essayez de faire un pas vers Et ne laissez pas les autres défiter votre valeur à votre place. Ouais. Aussi, parce que c'est dur ça. C'est dur ça. Bah oui. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Cool. merci désolé, c'était très... Non, mais ça va bien. C'est cool. Ouh. Merci. Okay. Et allez, si vous le suivez, je vous soupçonne d'être intelligent. Toi qui regardes cette vidéo. <rire> ouais, ouais, ouais. Merci.